Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des indicateurs. Vous savez qu'il existe des milliers d'indicateurs, il y en a des nouveaux qui apparaissent tous les jours, des indicateurs techniques que vous pouvez utiliser sur les plateformes de trading comme euh, MT4. Et en fait, comment, comment faire son choix Comment faire son choix parmi euh, ces milliers d'indicateurs Eh bien, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les indicateurs les plus courants. Donc, il y a des indicateurs qui, qui, qui existent depuis des dizaines d'années et que des milliers de, tra de traders utilisent tous les jours. Donc l'avantage d'utiliser ces indicateurs, c'est qu'automatiquement, ils fonctionnent de manière excellente. Pourquoi Parce que vous avez des milliers de, de, de traders qui au même moment regardent les signaux de ces indicateurs. Donc ils sont d'une certaine manière autoréalisateurs. Donc ça veut dire que si le signal d'un indicateur est vu par des milliers de traders au même moment, et bien automatiquement ces traders vont acheter ou vont vendre à ce moment-là. Et en suivant donc les indications de ces indicateurs, et bien vous aurez une très grande probabilité que le marché va effectivement suivre l'indication de cet indicateur. Alors quels sont ces indicateurs les plus courants Vous avez le RSI, vous avez le stochastique, vous avez Ishimoku, donc ces trois indicateurs, déjà, je les utilise dans ma formation Scalping. Donc, utilisez ces indicateurs, cherchez des méthodes euh, efficaces qui utilisent ces indicateurs et vous arriverez très rapidement à de très bons résultats. Donc, si vous êtes intéressé par une formation qui vous explique comment utiliser ces indicateurs, vous avez ici en haut un lien vers mes formations qui utilisent ces indicateurs et qui vous permettront d'acquérir une méthode très rapidement et d'avoir rapidement de très bons résultats en commençant bien sûr à apprendre sur un compte de démonstration et ensuite rapidement sur un compte réel. Voilà j'espère que ces conseils vous seront utiles, si vous avez aimé cette vidéo likez-la, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube c'est le moment, cliquez ici en dessous